Dans cette vidéo, nous allons regarder comment déterminer l'image d'un nombre par une fonction linéaire en adaptant notre méthode à la présentation de la fonction. Commençons par une fonction linéaire définie sous sa forme algébrique. Considérons pour cela la fonction linéaire f qui à tout x associe moins 3x. Pour calculer l'image de 5 par f, il suffit de remplacer x par 5 dans l'expression de f. On obtient f de 5 égale moins 3 fois 5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 il suffit de rechercher la valeur moins 1 pour la variable x, puis de regarder la valeur correspondante de son image, c'est-à-dire 0,5. Ainsi, g de moins 1 égale 0,5. De la même manière, on trouve que l'image de 2 par g est moins 1, autrement dit que g de 2 égale moins 1. Regardons une troisième situation dans laquelle la fonction linéaire est définie par sa représentation graphique. Considérons donc la fonction linéaire H suivante et sa représentation graphique dH. Pour calculer l'image de 6 par H, il suffit de repérer sur l'axe des abscisses, où est portée la variable, la graduation 6. Puis, se déplacer verticalement jusqu'à la droite et lire sur l'axe des ordonnées la valeur associée. Ici, 4. Ainsi, h de 6 égale moins 4. De la même manière, on trouve que l'image de moins 3 par la fonction linéaire h est 2. Autrement dit, h de moins 3 égale 2. Terminons en rappelant que la fonction linéaire de coefficient a est la machine à multiplier par le nombre a. Ainsi, pour calculer l'image de moins 2 par la fonction linéaire p de coefficient 1,5, il suffit de calculer 1,5 fois moins 2, c'est-à-dire moins 3. Autrement dit, P de moins 2 égale moins 3. Pour conclure, on remarque qu'il est important d'adapter sa recherche à la présentation de la fonction.